Bonjour, euh, je continue mes petites histoires, je continue mes petites histoires en chaîne, euh, je me souviens de quelque chose en particulier qui reste quand même très surprenant à vivre et très bizarre aussi. Euh, si vous n'avez pas suivi mes anciennes vidéos, je vous conseille de les, lui, de les lire parce que ça va être des vidéos en chaîne euh, et la fin, la fin de la chaîne euh, va tomber sur euh, quelque chose qui est euh, hors du commun qui existe certainement quelque part mais c'est une histoire... Euh, qui va soulever beaucoup d'esprits et qui va en inquiéter d'autres. Euh, bien sûr, euh, pour les inquiétudes, je suis la première à dire que les solutions existent euh, et que pour que pour trouver ces solutions-là, il faut chercher. Chercher partout où on peut et, et, et jusqu'où on peut, voire même, je dirais même, dépasser ses limites, dépasser la zone de confort pour vraiment aller chercher plus loin et trouver des solutions. Voilà euh, je pense qu'il y en aura certains qui me comprendront voilà. Maintenant moi ce que j'ai envie de vous raconter ce soir euh, ce sont des rêves que j'ai fait à répétition quand j'étais adolescente euh, il faut, savoir, il faut savoir que moi, dans toute ma vie, euh, pour l'instant, je suis en train de prendre conscience que j'ai toujours été accompagnée par les anges. Euh, et être accompagnée par les anges, c'est euh, avoir développé une télépathie qui me permettait de communiquer avec eux autant que eux communiquaient avec moi. Euh, J'avais toujours euh, un ange à côté de moi qui m'apportait des enseignements. Euh, et le premier enseignement sur lequel j'ai tra travaillé, c'est le symbole du yin et du yang. Euh, et c'est un apprentissage qui va encore plus loin que le bien et le mal. Euh, et justement, par ce bien et ce mal, si on, si on regarde l'image euh, du yin et du yang, on remarque bien que ce sont deux, deux symboles. Deux demi-symboles en un, en fait. C'est deux demi-symboles en un, mais qui se rejoignent tous les deux par un point. Et toute ma vie a tourné autour de l'enseignement de ce symbole. Jusqu'à il n'y a pas longtemps où euh, j'ai reçu un message qui m'a dit, ton travail est fini. Donc, euh, voilà, c'est un symbole que j'ai jamais arrêté d'étudier pendant des années et des années. Et aujourd'hui, euh, je peux dire que le symbole du yin et du yang représente à lui tout seul le paradoxe de la vie. <coughs> Dont le paradoxe de ma vie aussi, tant que j'y suis. <rire> Bref. Les rêves que, que je me souviens ici, euh, ce sont des rêves à répétition. Euh, où euh, je m'endormais. Et un an, je venais me chercher dans mes rêves, euh, je faisais des voyages astral avec lui. Euh, voyage astral euh, veut dire un peu sortie du corps. Euh, il faut savoir que quand on dort, tout le monde fait des voyages astrales. C'est juste qu'il y a des personnes qui ne s'en rendent pas compte ou qui ne sont pas connectées à ce genre de truc là. Et donc, euh, vivent des rêves euh, comme si c'était des rêves. <cười> des trucs qui n'existent pas, quoi. Maintenant, il y a des nuances à faire, bien sûr, dans les rêves qu'on a, mais euh, la plupart du temps, euh, on fait des voyages astrales. Il euh, y a même des personnes qui peuvent maîtriser le voyage astral en étant éveillées, dont moi, bizarrement, euh, et, euh, et d'autres personnes qui font des voyages astraux, mais qui ne savent pas maîtriser les voyages astrals. Je pense par exemple euh, aux, aux, aux EMI, donc aux expériences de mort imminente, là, euh, ça rentre aussi dans la définition du voyage astral pour moi, donc voilà, et donc je fais ces voyages astro avec lui, et pendant ces voyages astro, je rentre dans le corps d'autres personnes qui dorment, je ne sais pas qui, je ne sais pas comment. Mais quoi qu'il en soit, je suis toujours accompagnée d'un ange. Euh, et il y a un ange qui me demande de chercher la voie. Euh, chercher la voie, de chercher, chercher, chercher la voie du divin, je suppose. Enfin, il faut dire que j'étais en recherche pendant toute ma vie pour le trouver. Donc, euh, tellement ma souffrance était forte. Donc, je suppose à l'heure actuelle que c'était ça. Qui voulait que je fasse et donc à travers à travers le corps et, les, et à travers le, les corps d'autres personnes qui étaient en train de dormir pendant toute la nuit je voyageais de corps en corps et euh, ce qui m'arrivait de faire quand j'arrivais dans un corps c'est euh, d'analyser l'esprit d'analyser le cœur et de trouver un semblant de porte qui allait me mener au divin euh, et quand ça bloquait l'ange me demandait de débloquer donc ça veut dire que à partir de ce moment là j'ai un esprit analytique qui s'est développé de manière à trouver la voie du divin par d'autres personnes et ça se passait comme ça je sortais de mon corps, j'allais dans d'autres corps, j'analysais le corps, j'analysais le cœur, j'analysais l'esprit. Et au fur et à mesure, pendant plusieurs nuits, pendant plusieurs rêves, ça a été ça. J'avance, j'avance, j'avance, je débloque, je débloque, je débloque, j'avance, je débloque, j'avance, j'avance, j'avance, je débloque. Et parfois même, il m'arrivait même de tomber sur des, sur, sur, sur des âmes ou des esprits euh, malsains où euh, je disais carrément, euh, là on ne sait rien faire, il faut changer d'endroit. Euh, et donc ça s'est passé pendant plusieurs, pendant plusieurs rêves. Euh, et, euh, et pour la finalité de cette histoire, euh, j'ai fini par trouver une porte sur une grandeur d'âme. Euh, une grandeur d'âme qui avait l'air de régir le monde à lui tout seul. Quand je suis tombée là-dessus, euh, je n'ai pas dit « enfin, je l'ai trouvé. J'ai regardé et j'ai refermé la porte derrière moi. Et là, mes années d'autodestruction ont bien, bien, bien commencé. Euh, je perdais le fil de, de mes loisirs. Euh, et euh, et j'ai commencé à faire conneries sur conneries sur conneries sur conneries. Donc voilà un peu mon histoire des rêves à répétition que je faisais avec les anges. Mais il faut savoir aussi que dans la suite de ces rêves-là, euh... On m'a dit qu'il allait venir me chercher. Et il est venu me chercher. Il est venu me chercher pendant un rêve. Euh... Et de là, a commencé d'autres rêves.